Ça fait désormais 20 ans que je te cours après. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas, Johnson. Le vent. le vent va tourner. Je vous le souhaite, Agent Smooth. Je vous le souhaite. Un combat entre deux hommes. Tu sais, Johnson, je crois que ça commence à sentir mauvais pour toi. Je vous le souhaite, Agence Mousse. Je vous le souhaite. Un jour, tu commettras un faux pas, un faux pas, un faux pas, un faux pas, un faux bar. Mais d'où vient à qui c'est bien, bien attendre de, de ce fait Ce soir On va l'attraper. Oui. Ne crions pas victoire trop vite, mais c'est vrai que cette fois, c'est bien parti. Yes Victoire C'est du bête. Il y a d'eau dans le gaz. Je <rire> vous le souhaite, Agent Smooth. Je vous le souhaite.